Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un format un peu différent. un Parce qu'on est en live sur Twitch le dimanche à 16h. Donc il y a des gens qui sont là déjà depuis un petit moment. Mais vous, vous aurez l'émission compilée le mercredi où on va tester des marques. Et surtout des marques chinoises. Mais au-delà de ça, au test tester des marques chinoises, on va surtout tester des, des officiels stores. Ça veut dire que j'ai plusieurs marques que j'ai déjà contactées avant, d'autres que j'ai contactées. Et on prendra des produits de leur marque, voilà, soit qu'ils nous enverront, soit qu'on achètera. Et du coup, on testera des produits. Alors bien évidemment, bah, j'ai de la montre, je vais avoir du high-tech et je vais surtout avoir beaucoup de prêt-à-porter. Voilà, ça permettra un peu de tester un peu en disant qu'est-ce que valent ces marques, ces produits, puisque vous pourrez les commander sur AliExpress. Je vous mettrai un lien dans la description. Encore une fois, il n'y a pas de drop and chip rien. Je vous mets la description. Vous achetez chez eux, tant mieux. Vous achetez pas chez eux, tant pis pour eux. Mais ça permet un peu d'avoir la qualité des produits. À savoir pour tout ce qui sera prêt à porter, comme bah, du coup les tailles, on ne sait pas. Tout ce que je ne garderai pas ou qui ne sera pas ma taille partira à une association. J'ai vu, il y a une espèce de. Alors, vous, c'est pas une poubelle, mais une espèce de grosse boîte en métal avec marqué association pour les malheureux, tout ça en thaïlandais. Tu ouvres, tu mets les vêtements dedans et après eux ils iraient partir c'est tout comme ça donc voilà tout ce qui me servira pas ou que je pourrais pas mettre on mettra là bas dedans comme ça tout n'est pas perdu et euh, au dos à défaut de sauver la planète on aidera un peu ceux qui en ont peut-être un peu plus besoin que nous voilà bah écoutez c'est parti Bon, allez, aujourd'hui, notre première candidat est une candidate. Non, c'est toujours... un Oui, c'est vraiment... Moi, c'est une marque de montre. Voilà. Allez, c'est la marque Lige, une marque de montres chinoise. Alors, bien évidemment, euh, un savoir-faire incroyable. Il existe depuis 2020. Bon, ça fait pas longtemps, encore une fois. Tout ça dans la qualité, le respect des droits de l'homme, le service, le contrôle qualité, la garantie. Enfin, une montre incroyable et surtout des montres euh, vachement pas chères. Allez, comme à chaque fois, parce que ça va se passer à chaque fois comme ça, on se retrouve directement sur leur site, la Lige Officielle Store. Encore une fois donc si on prend la marque lige il y a plein ben forcément de montres il ya plein de montres super sympas sur la page d'accueil en plus il ya le 11 11 du truc là j'aime bien celle là alors celle là pour ceux qui connaîtront un peu l'inspiration c'est non pas Made in Black mais vous êtes en train de voir mais bien Hamilton puisque c'est Hamilton la marque Hamilton qui fait les montres qui, est, qui a fait les montres pour Made in Black et ils s'en sont fortement inspirés mais celle là est très très jolie j'aime beaucoup inspiration euh, Rolex, bien évidemment de la montre lige bon beaucoup de montres à quartz il ya également pas mal de montres automatiques mais surtout ce qu'on peut voir c'est que les prix sont très agressifs et moi c'est ce qui m'a plu un peu dans la marque où je me suis dit eh ben il fallait en tester quelques-unes notamment celle-là voilà il y a du bleu et tout il y a pas mal de montres super sympa donc je pense qu'on va découvrir notre première candidate tout de suite <rire> allez on commence par la première montre ici alors bon euh, emballage rien d'exceptionnel encore une fois hein, on est sur page mais enfin il est quand même logoté euh, au nom de la marque aussi. on ouvre ici on a un manuel d'utilisation euh, qui est euh, succinct qui doit être à mon avis le même pour toutes les montres hein, parce que c'est pas du tout montre qu'on a dedans mais aussi on marque si ça va ça ressemble un petit peu ici une carte de garantie donc un jour il faudra expliquer au vendeur qu'une carte de garantie ne vaut que s'ils mettent la date derrière et le tampon parce qu'une carte de garantie comme ça ça sert strictement à rien tu arrives la garantie même si acheté quand la carte Bah mais normalement il ya la date il ya le tampon du vendeur mais ça fait bien ça fait un joli packaging il ya aussi un joli petit écusson pour t'accrocher autour de la la non pour t'accrocher Je sais pas où tu peux t'accrocher ça voilà un petit porte clé si tu veux mettre comme ça une petite chine fenêtre pour nettoyer ta montre, ok, et notre montre dans un emballage qui est quand même plutôt classique. Voilà, on reprend. Et je vous rappelle, c'est des montres qui valent moins de 30 balles, hein, donc voilà. Alors, celle-là, moi, je l'ai reçu depuis un petit moment, il n'y avait plus de pile, donc j'étais obligé de changer la pile. Ça m'a fait mal, hein, ça m'a coûté 130 balles, presque euh, 5 euros pour changer la pile pour une montre qui de mémoire en vaut 15. <rire> voilà. Donc voilà, donc allez, quand on prend un peu notre montre ici, je vais mettre un peu là, est-ce voilà, que vous voyez bien, ça a l'air pas mal. Bon, elle est quand même plutôt jolie puisque bah, elle intègre heures, minutes, secondes. Vous avez vu, on a un guichet de date ici, donc c'est quand même plutôt intéressant. Est-ce que je pourrais pas prendre un stylo comme un professionnel Voilà. On a un guichet de date ici, on a un chrono, heure, minute, seconde. Vous avez vu, sur la seconde, il y a une petite... Euh, l'aiguille rouge. Donc c'est plutôt joli ici, quand on lance le chrono il n'y a pas de chrono du tout <rire> j'étais en train de me dire mais non il y a un... sur le truc il y a marqué chronomètre d'accord ah, il y a bien un chrono hein. tu en voir ici voilà ah, il y a bien un chrono sur le sur le guichet du bas et là on le remet à zéro pas du tout on le remet à zéro là. là on le remet en bon je sais pas comment ça marche enfin bon après c'est pas je pense que c'est savez... si on prend l'arrière bah écoutez elle est quand même plutôt jolie cette montre euh, on a bien on n'a pas un fond on a un fond plein euh, qui se déclipse hein, encore une fois vu que j'ai vu quand il l'a ouvert euh, l intérieur mécanique japonais euh, chinois quoi euh, on a quand même voyez une petite euh, petite euh, impression du logo et tout on a un bracelet en cuir de, de bouteille déviant hein, bien évidemment bon, pas que la bouteille déviant c'est de la bouteille chinoise mais on a un petit bracelet alors noté en cuir encore une fois là je pense que pour le prix quand même pas déconner, mais enfin bon ça, soit c'est du cuir bas de gamme soit c'est du cuir de, de bouteille hein, de plastique mais voilà moi je trouve que la montre elle est quand même plutôt jolie elle est plutôt bien finie et encore une fois bah, visuellement elle en jette surtout elle en jette euh, par rapport à son prix bon voilà je viens de mettre la montre au poignet et une des choses que tout de suite pour remarquer c'est que <rire> J'aime beaucoup les montres chères, j'en ai quelques-unes. Ah, ça fait plaisir. Mais franchement, elle claque. <rire> je trouve qu'elle est très jolie cette montre. Voilà. Pour le prix, 18 euros, 18 euros 03. À savoir que j'ai bien mis livraison vers la France, nanana, TTC. Et il y a même un coupon de 2 euros. Donc, il me semblait que ouais, c'était 16 euros. Hein, après, bon, ils ont mis 18. Il y a un coupon. Non, il y a un coupon 10 euros là. Remise. mais ça c'est pour le 11. 11. Hein, donc, vous affolez pas. Mais euh, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un coupon 10. Mais partez sur moins de 20 balles. Moi, je trouve que pour moins de 20 balles, la montre, elle est quand même. plus joli ici euh, start pose donc là il y, a marqué, il y a bien un chrono alors à mon avis soit c'est moi qui sais pas m'en servir mais euh, ou alors c'est qu'un non ouais non non elle, elle tourne bien mais il y a que l'aiguille du bas qui tourne hein. on est d'accord on va reprendre ça donc elle est neuve euh, le bracelet nanana ici lige on va reprendre un peu j'ai vu qu'il y avait un il y en a un elle est super classe cette montre vous me direz dans le chat je lirai le chat juste après mais moi je la trouve super belle euh, watch surface bracelet en cuir hein, de la sauvage euh, le poids ici one minute time ok ah c'est pour ça voilà en fait en haut on a le one minute time donc là il y a rien qui bouge en haut c'est le 24 heures c'est pour ça que ça bouge pas la date et en fait en bas on a cette espèce de chrono euh, chrono seconde voilà, qui lui fait bien on clique là voilà, là il s'est arrêté et là on, on le remet à zéro oh, c'est pas mal ok ça fonctionne bien euh, ça fonctionne bien mais pas comme euh, je pensais start pause ici wow, c'est pas un chrono de fou encore une fois hein, est pas, voilà. elle est luminescente la nuit ah, la nuit et tu te réveilles bon, pendant une heure à luminescente. 10 minutes, voilà. et Après, elle l'est plus, mais euh, voilà, vers euh, on fait en verre, <rire> de verre, de bouteille, voilà. Et la montre est plutôt jolie. Elle est disponible en plein de couleurs et franchement, vous me direz vous en commentaire. Mais moi, je trouve que pour 18 euros, elle est très très jolie. D'ailleurs, je vais lire le chat tout de suite. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube, vous mettrez un commentaire. Tchou, allez c'est parti, on attaque maintenant pour la deuxième montre. Et pour la deuxième montre, eh, j'en ai trouvé une. Euh... Attention, t'es pas prêt. Hein. Alors il euh, y en a qui vont hurler, euh, c'est nul, puis il y en a qui vont dire, ah, elle a du style. Moi je suis euh, école numéro 2. ah elle a du style. Bon, dans la boîte, toujours pareil, une carte de garantie qui ne sert strictement à rien, parce qu'encore une fois, il n'y a pas la date, pas le logo du tampon, il n'y a pas le tampon du vendeur, rien. C'est-à-dire que bon, si elle tombe en panne, poubelle. <rire> en gros, hein, ça va être un peu ça, vous allez voir c'est une montre aussi qui est pas chère du tout. Ici, on a un mode d'emploi. Est-ce que le mode d'emploi il est différent? C'est le même que l'autre. C'est exactement, exactement le même. Ah oui, mais ah oui, d'accord, il y a tous les modèles. Ah, j'avais pas vu ça. Voilà, tu as le modèle numéro 1 dessus, un modèle numéro 2, un modèle numéro 3, un modèle numéro 4, un modèle numéro 5. La mienne, elle il sera pas. Hein. 10, 7, 8, 9. Ils ont plein de montres. 10, 11, 12, 13. Voilà, sauf la mienne. As, là, elle n'est pas dedans. Voilà. Donc, voilà. Moi, bah, quelque part, j'étais mauvais. Là, vous n'avez pas le mode d'emploi. Il y a un mode d'emploi, mais c'est pour toutes les montres. Allez, toujours un petit euh, porte-clés euh, pour attacher où tu veux. Voilà. Et je vous fais découvrir la montre. Ah non, il y a un manuel là. Celle-là. Oh manuel. Il y, a, il y a tout dedans. Voilà. Là, il y, a, il y a un manuel en chinois. Non, il y a anglais, je crois. Ouais, regarde. Il y a de l'anglais et du chinois, voilà. là tu peux si tu veux te mettre au chinois, tu as la traduction anglais chinois, vu, la montre est pas ronde du tout mais euh, on va y arriver, bon l'heure regarde celle là, elle est pas trop stylée alors c'est une des particularités de celle là c'est qu'elle a trois fuseaux horaires, et moi qui suis un peu américain et voyageur de l'extrême et cascadeur, je peux enlever film protecteur dessus voilà. il y a trois fuseaux horaires tu peux régler. Un, un petit écran digital comme ça classique comme une montre normale, une pneur que tu peux mettre ici, et un autre fuseau horaire moi je trouve que la montre encore une fois la surcharge de cadran plaira ou ne plaira pas. Mais, encore une fois, c'est un peu comme les chronos sur une montre. Ça habille la montre. Un truc de ouf. Moi, je la trouve très, très jolie comme ça. Elle est très... Euh, elle est très atypique. Encore une fois, grâce à son horloge en haut, son petit écran LCD en bas qui doit avoir plein de boutons euh, voilà que je peux essayer de dérégler comme ça en live. Oh Petit rétro-éclairage euh, qui va bien. La vache oh, C'est bien ça. Voilà. Ici, rien. Ici, rien non plus. Et ici, euh, rien non plus. Peut-être il se passe des trucs. tu voir. clique dessus. Ah ouais, non, non voilà, ça met en 12 24 ici là et là ça change ok et là ça doit être pour régler l'heure encore une fois Donc, je pense on tire dessus voilà moi je la trouve très jolie cette montre encore une fois je vais lire vite fait le chat pour savoir un peu vos réactions et surtout je vais vous donner son prix et vous allez voir que bah elle est pas excessivement chère euh, elle a passé le contrôle qualité ça là c'est une des promesses qu'a mis Liche sur son site c'est d'avoir mis un contrôle qualité un petit euh, fond de boîtier comme ça qui est vissé ah, on est sur du premium par rapport à l'autre euh, à 16 euros on est sur du premium elle le fond est vissé il ya toujours la petite impression ici la, la référence c'est tout moi personnellement je la kiffe après euh, maintenant je vais lire un peu vos commentaires Allez, était en train de te dire oui, mais alors il nous a promis des montres à pas cher. 26,45€. Et on aura vu pendant le live ceux qui étaient là. C'est que quand on clique sur le bouton, ça, ça allume, on est d'accord. Et il y a heure, minute, seconde, et il y a l'alarme aussi. Voilà, il y a une petite montre LCD et tout. 26,45€. Alors, il y a des euh, finitions qui sont euh, discutables. Hein. J'aurais pu kiffer la bleue aussi. Euh... Ah, pas mal avec le bracelet. Bon, après, il y a des montres en or et tout comme ça. Je trouve que celle-là, c'est celle qui est le plus sobre. Bon, on aura vu que par rapport aux photos, on est un peu loin. Mais 26,45€, apparemment, il y a un couple de 2 euros, ça fait le montant à moins de 25 euros TTC, moi je la trouve très sympathique on va regarder un peu le détail dans la boîte on a bien vu, la montre ici le design, original en or, bâche ah, là c'est bling bling, 25 euros eh, 25 balles le diamètre, hein, 30 mètres waterproof, Ah, hein, marque le, le fond euh, le fond de boîtier, on a vu qu'il était vissé electronic ward stainless euh, couleur discutable euh, fonction display voilà, donc pointeur display le logo de la marque affichage digital small dial euh, ajuster le temps start reset ici le mode lumière le changer de mode et tout étanche à 30 mètres et tout je elle a son charme moi je trouve qu'elle a vraiment son charme elle est très quali et tout et encore une fois elle fait 25 balles voilà je trouve que ça fait un beau petit cadeau beau petit cadeau qu'une montre qui est originale pour quelqu'un qui voyage qui est un businessman oui un businessman qui une montre à 25 euros mais un businessman on hein ouais. on met pas tout son argent dans la montre et ben ça fait une petite montre qui est sympa encore une fois et qui explose pas le budget et qui pour moi est vraiment à donc, on aura vu de la marque Lige deux montres qui sont plutôt sympathiques. Encore une fois, une montre à 15 balles et une montre à 25 balles. Ça fait presque le double, on est d'accord? Mais ça reste des montres qui sont pas chères dans des styles qui sont plutôt différents. Ben écoutez, moi je trouve que par rapport au prix, vous irez voir en magasin, je pense pour 15 ou 20 balles. Avant, t'avais une flic floc. Mais encore, je crois que les flic floc, elles étaient étanches, mais elles étaient chères. Euh, je suis pas sûr que tu arrives à avoir des montres aussi sympas pour ce prix là. Vous me direz en commentaire. Vous me direz surtout celle qui vous plaît le plus. Moi, je suis très mitigé entre les deux. Je trouve que celle là est très classe. Elle fait très habillé et elle passerait bien, voilà, pour sortir. Et celle-là avec ses cadrans tout de suite, bah vraiment elle claque quand on regarde, il ouais, y a plein de cadrans et tout. Elle fait un peu charger, mais elle me plaît beaucoup. vous me direz en commentaire la, la montre qui vous plaît le plus sur les deux. Plutôt la ronde, plutôt la carrée. Je lis tous les commentaires, je mets un petit cœur d'amour, je réponds aux vos commentaires. Encore une fois, c'est bon pour l'afférencement, pour lancer ce format. S'il y a des marques sur AliExpress que tu voudrais que je teste, attention, je ne teste que les official stores. Et pas des trucs à 1000 euros, hein, des trucs pas chers encore, où on pourrait les contacter une fois que le format bah, va bien. Si que tu voudrais que je teste sur AliExpress, tu mets le nom de la marque dans les commentaires. Ne mets pas l'URL machin, ça va bloquer, ça va partir en spam et tout. Tu mets ça dans les commentaires, tu dis ah il y a cette marque là, que ce soit des montres, du prêt-à-porter, tout ce que tu veux. Tu mets le nom dans la description et éventuellement je les contacterai ou j'achèterai les produits chez eux et on fera un petit déballage comme ça. Ça permettra vraiment de tester le produit. Moi je trouve que pour la marque Lige, par rapport aux promesses qu'ils nous en donnaient, que c'est plutôt, euh, plutôt bien fait. Voilà. Allez, comme toujours, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche. Moi je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi je vous kiffe et je donne rendez-vous dimanche prochain sur Twitch et mercredi prochain sur GG Vidéo. Bye bye.